Alors bonjour, euh, est-ce que euh, tu pourrais un peu euh, te présenter Bonjour, je m'appelle donc euh, Pierre, je suis prêtre euh, d'un groupe local à Montpellier qui s'appelle Saint-Jean-23 et donc je suis euh, le rédacteur en chef euh, du Missel Cléophas et vous avez reçu euh, dans vos boîtes aux lettres avec le dernier numéro d'Azimut euh, le Cléophas par un alors justement, euh, je vais t'en parler. En fait, mes chefs ont reçu euh, leur azimut avec le Cléophase par en camp dedans. Sauf qu'en en fait, bah, ils ne savent pas vraiment comment s'en servir. Et ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert. Est-ce que tu pourrais euh, un peu les éclairer Alors Cléophase par en camp, euh, c'est un numéro euh, de Cléophas pour cet été. C'est fait pour les chefs et et les compagnons, avec à l'intérieur 31 propositions d'animation spirituelle qu'on fait tout ou partie pendant les camps d'été. Donc évidemment, des compagnons qui partiraient longtemps en expériment là, on pourrait tout utiliser. Euh, mais les autres qui partiraient 8 ou 15 jours en camp pourraient utiliser pour chaque jour un temps d'animation spirituelle, sachant que le numéro euh, du missile Cléophas 2017 euh, continue à servir tout au long de l'année pour les dimanches. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. La toile <musique>